1, 2, 3, 4, yeah. Je l'ai niqué, mais c'était très ennuyeux, parce que c'était tantrique. Donc, ça dure des heures. À la fin, t'as envie de dormir, je veux juste dormir. Non, non, mais attends, attends c'est bon pour toi. Non, non. Et bon, bref, Sylvia étant tantrique et prof de tantra et machin, machin, était dans les pierres et les énergies. Un dimanche où je m'emmerdais, je l'accompagne à un salon des pierres. Donc on arrive en banlieue de Rome, en banlieue très très très lointaine, au bout de la ligne de, de, de, de train. Et euh, alors pour ceux que ça peut surprendre, je ne suis pas obtus ou fermé à l'ésotérisme. Je ne le suis pas. Par contre, j'ai besoin quand même que ça ait un certain sens. Après. Euh, je suis ouvert à plein de thérapies. Je pense qu'on peut soigner avec les mains. Je pense qu'on peut. Je... D'accord. Mais il faut quand même que ça s'insère dans un truc un peu logique, un peu, un peu, un peu mécanique, quoi. un peu, un peu, un peu sérieux. Donc là, elle m'invite à un salon de pierre. Et donc il y avait plein de stands. C'est un peu comme un. Un flea market, quoi, c'est-à-dire un marché sans nourriture, un marché de, de, de voilà d'objets. De... Et puis il y avait des pierres, des pierres, des pierres de toutes les couleurs, des quartz, des, des, des, des, des, des, des améthystes, des pas des... Ben, des pierres précieuses, hein, mais enfin des pierres un peu de couleur. Peu... Et puis c'était pas donné, oh, c'était pas des bijoux, donc on parlait pas de sommes à, à trois chiffres. Mais chaque pierre, c'était quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines quand elles, étaient, quand elles étaient quand elles étaient quand elles étaient grosses. Et alors, on était trois. Et puis, alors, on comp elle comparait les, les, les pierres, etc. Et euh, à un moment, je me suis dit, mais tu as quand même pas acheté ça. Entre celle-ci, celle-ci, celle-ci, celle-ci, à la fin, ça représentait quand même... Euh, elle a dû dépenser, je ne sais pas, 150 balles. Quoi. Je me suis dit, mais... Est-ce que... Enfin, Explique-moi le, le ratio. Explique-moi euh, explique ce qui se passe. Parce que là, j'avoue que pour moi, la décoration je veux bien, après, je ne comprends pas ce que tu vas en faire. Et elle me reproche de ne pas, évidemment, euh, croire au, au, au chant telluriques, aux au, au lignes énergétiques, à la vibration, etc. etc. Bon, très bien. Ce à quoi je réponds, ce à quoi je, je réponds, dans un Italien très moyen, puisque c'était il y a plusieurs années, qu'en fait, si, si, je veux bien y croire. Je me suis retrouvé dans des lieux je me suis retrouvé sur des, des, des, des falaises, ou des, ou des, ou des, des calanques, euh, ou des sols euh, particuliers euh, baignés d'eau euh, en Écosse, ou en Islande, euh, ou en Italie, ou aux États-Unis, où, à une certaine heure, à une certaine température, par une certaine lumière, par un certain vent, je veux bien admettre avoir vibré ou avoir été senti un, un petit guillet agréable ou désagréable. Mais on parle d'un lieu. C'est-à-dire qu'on parle de plusieurs centaines de mètres de pierre. On parle de plusieurs millions de tonnes. On parle de milliers de millions de tonnes euh, euh, concassées par la pression terrestre, baignées par les éléments depuis 20 millions d'années, mis en tension par l'alternance entre l'eau, le, le froid et le chaud, l'eau et le sec. Et là, tu me parles de 2 grammes. Effectivement, je, je, je suis pas certain que 2 grammes puissent me faire ressentir un truc. Euh, ou alors, si je ressens un truc à 2 grammes, ça veut dire que quand je suis sur une montagne, je suis en transe. Enfin, il y a quelque chose qui. Et alors, euh, bon, l'argument la, est tombé à l'eau. Je me suis, parce qu'il m'a répondu, mais ça, ça passait pas non plus. Et, et après, c'était euh, non, non, tu es toujours obtus, tu es toujours obtus. Euh, je connais des gens qui ont dont dont, dont, dont la vie s'est améliorée avec ces pierres. Ok. Donc, si la vie de ces gens s'améliore avec ces pierres, quid de la vie des gens qui les vendent Parce qu'ils en ont plein. Or, si tu viens avec moi derrière, tu vois bien qu'ils sont dans des camionnettes minables. Ces gens-là, pourquoi ils ont le temps et le besoin de venir vendre des pierres dans des camionnettes minables S'ils en ont plein. Non Donc, Là où est l'absence de discernement, je trouve, c'est d'ostraciser de, de, quelqu'un au titre que c'est un incroyant, un mécréant, comme on dit. Non, ce n'est pas forcément un mécréant. C'est quelqu'un qui veut bien accepter que les choses, dans un certain contexte, y ait un transcendant, y ait un ésotérique. Et par contre, que cette, ce transcendant ou cet ésotérique n'est pas achetable sur un, marge, sur un flea market le dimanche après-midi,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 par mois pendant tous les, les dix premiers mois de votre abonnement.